Le fait des qui m'a inspiré c'est l'assassinat de Vanessa Campos, euh, qui était une prostituée qui travaillait au bois de Boulogne euh, en 2018. Et en fait, moi, à l'époque, je travaillais au journal euh, Paris Match, et on avait publié la photo du corps de Vanessa Campos assassinée euh, dans le journal, sur une double page. Et euh, la famille de la victime nous avait interpellé était venue nous voir au journal, en nous disant que si ça avait été une femme euh, blanche, euh, Dentiste ou architecte euh, vivant dans le quartier euh, du Bois de Boulogne et, et bourgeoise, euh, jamais on n'aurait publié euh, la photo de son corps. Et donc j'avais commencé à, à m'interroger sur euh, ce fait divers, sur euh, pourquoi elle était morte, euh, cette personne était morte au Bois de Boulogne, en plus à cinq minutes de chez moi, euh, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi elle était là, d'où elle venait. Et c'est comme ça que, que je me suis intéressée à son histoire et que j'ai découvert un, un parcours. Euh, j'ai trouvé incroyable et que j'ai eu envie de raconter dans ce livre de nulle part les oiseaux surgissent. Donc, qui est Laura Fuentes euh, C'est une, euh, une jeune femme qui en fait est née euh, garçon euh, au Pérou dans les années 80 et qui progressivement s'est rendue compte qu'elle qu était différente. En fait, qu'il était différent ou qu'elle était différente puisque c'était en fait euh, une fille euh, coincée dans un corps de garçon. Et ce qui, à l'époque, dans un pays comme le Pérou, était absolument impossible. Les homosexuels, les trans, étaient pourchassés, euh, tués. Donc, euh, c'est un parcours de vie très, très compliqué, euh, de fuite en fuite pour échapper à la violence, à la misère. Et avec l'arrivée au bois de Boulogne, euh, qui est perçue un peu comme l'Eldorado, comme le paradis, euh, où elle va pouvoir gagner un maximum d'argent avant de repartir au Pérou et offrir à sa mère, à sa famille, euh, une vie meilleure, une vie plus digne. Et malheureusement, elle va mourir sous les balles dans le bois de Boulogne et donc elle n'aura pas le, la chance de, re, de retourner voir son, son pays. Effectivement, il y a un grand écart de culture entre le, dans le 16e arrondissement et dans, au, au sein même du bois de Boulogne, où il y a vraiment le bois du jour et le bois de la nuit, le bois des riches, le bois des pauvres, le bois mondain et le bois violent. Donc la journée on voit des familles, euh, des, des riches bourgeois du quartier qui fréquentent leur club de sport, qui vont faire du tennis, qui vont à la piscine, euh, certains font de l'équitation, donc vraiment une population très riche qui se déplace dans ce, dans ce bois. Et dès que la nuit tombe, euh, c'est une autre population qui surgit, donc la population, euh, une population euh, beaucoup plus vulnérable, de prostituées, euh. et donc ce sont deux populations qui cohabitent au même endroit mais qui finalement ne se croisent pas. Euh, les très riches et les très pauvres. Et c'est vrai que euh, moi, ça m'intéressait de montrer ces deux mondes qui sont juxtaposés, qui sont au même endroit et qui ne se fréquentent pas et qui, un jour, vont se télescoper et avec des conséquences euh, dramatiques. Alors, comment j'ai choisi ce titre euh, de « Nulle part, les oiseaux surgissent ?» En fait, c'est une, une métaphore par rapport au personnage de Laura euh, puisque euh, pour écrire ce livre, j'ai rencontré euh, beaucoup de prostituées qui travaillent au bois de Boulogne. Et euh, l'une d'entre elles m'a dit, euh, finalement, nous sommes des hérons majestueux, euh, parce que euh, le héron majestueux, il passe sa journée à attendre sa proie, donc c'est un peu comme le, le, la prostituée qui attend son client toute la journée. Et puis aussi, il y a cette idée que les prostituées euh, sont des oiseaux migrateurs, c'est-à-dire qu'elles sont toujours en, en fuite, elles doivent toujours changer d'endroit, elles, elles doivent toujours se réinventer, trouver un autre, un autre lieu, mais que pour elle, contrairement aux oiseaux migrateurs, il n'y a pas de retour possible. C'est-à-dire que c'est une fuite euh, éternelle et, et sans retour.